Coucou, Et, je un truc. Aujourd'hui, je vais faire un live de 14h à 17h, je pense. Et puis voilà, allez, ciao.